Je passe la parole à madame Elisabeth Guigou, euh, qui est présidente fondatrice d'Europartenaire, présidente de la Fondation Anna Lind pour le dialogue des cultures euro-méditerranéennes. Elle est également ancienne présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Madame Guigou, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Je vais donner euh, un point de vue européen sur le futur euh, le présent et le futur des relations entre l'Afrique et l'Europe, qui, je crois, euh, a besoin d'un profond renouveau, non seulement des principes, mais surtout des moyens et des instruments. Euh, parce que je crois, comme vient de le dire Nathalie Delapalme, euh, qu'il faut maintenant rentrer dans le concret. Je pense que nous avons, euh, déjà à Marrakech, la dernière fois, établi un diagnostic commun c'est-à-dire que euh, l'Afrique et l'Europe ont euh, des défis à relever en commun, parce que ce sont les mêmes. Vous venez, euh, monsieur euh, le ministre, euh, de, de parler de la sécurité, hein mais il y en a beaucoup d'autres. Et la pandémie, évidemment, rend encore plus aigu euh, ce besoin de relever les défis en commun, parce que notre proximité, euh, à la fois géographique, euh, culturelle, historique aussi, euh, nous commande de le faire. Alors, euh, je voudrais, euh, moi, insister sur la question après beaucoup d'autres. Je, je me réfère à ce qu'a dit euh, la première ministre Aminata Touré euh, hier, et puis euh, euh, également euh, Madame Tuakli euh, là, là, il y a deux ans à Marrakech la jeunesse. Bon, nous savons tous qu'il va y avoir deux fois plus de jeunes arrivant sur le marché du travail en Afrique qu'il n'y a de création d'emplois. C'est, à mes yeux, le problème majeur. Donc la question est de savoir, me semble-t-il, comment est-ce qu'il peut y avoir euh, davantage de création d'emplois, à quelles conditions, et comment est-ce que l'Europe peut utilement aider l'Afrique, évidemment, avec euh, l'idée euh, de partager, bien sûr, les bénéfices de ce développement en commun, et pas simplement euh, de faire en sorte que l'Europe euh, n'en retire que, que des bénéfices. Je crois, moi, beaucoup que tout dépend de l'industrialisation de l'Afrique. C'est d'ailleurs euh, ce qu'a dit hier soir le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Hein. Bien sûr, euh, il faut que l'aide internationale, l'aide publique soit là pour les services publics, mais il est indispensable de promouvoir et d'attirer les investissements privés pour développer l'industrialisation. Et c'est là que je voudrais insister sur un outil nouveau qui me paraît peut-être de nature à favoriser ces investissements privés en Afrique pour développer l'emploi local et pour faire en sorte que le partage de la valeur ajoutée, la transformation des matières premières dont l'Afrique, à un, enfin, regorge, puisse se faire au bénéfice des Africains et de la jeunesse africaine. Alors, je voudrais attirer votre attention sur une réflexion qui concerne ce qu'on appelle les zones économiques spéciales et sécurisées. Il y en a, d'après la CNUSED, un peu plus de 200 en Afrique qui ont été créées principalement par la Chine sur le modèle de la zone économique spéciale de Shenzhen qui a connu un grand, un grand succès. Alors, il y en a, euh, il y a des zones qui ont réussi, ce sont celles qui ont associé euh, les Africains, ce sont des zones dans lesquelles on concentre, d'abord, c'est strictement délimité, il y a un régime fiscal et douanier particulier, un ensemble d'infrastructures qui facilitent la production, euh, et surtout, une insertion dans l'environnement local et le fait, évidemment, qu'il y a, par exemple, des actions de formation et d'éducation pour la jeunesse, pour permettre aux jeunes africains et non pas pour simplement importer de la main-d'œuvre étrangère qui travaille là et puis qui réexporte ensuite des produits transformés à partir de euh, la à partir de, des matières premières africaines. Donc. Il y a, euh, très, très référence à une très intéressante étude qui vient d'être publiée, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un webinaire euh, et qui a été présidé, dont, euh, ce webinaire, par le Moulay Afid Al-Alami, qui est euh, ministre marocain hein, de l'Industrie, euh, et euh, qui a eu le soutien de l'entreprise Meridiam, qui intervient beaucoup en Afrique, je vous signale euh, cette étude. Regardez-la parce que il y a. C'est une étude extrêmement fine des zones industrielles spéciales partout sur le continent africain, de celles qui ont réussi, hein, c'est-à-dire celles justement qui font appel à la méthode, qui, qui favorise des transformations euh, structurelles, qui bénéficient aux Africains, et puis celles qui ont euh, échoué, c'est-à-dire celles qui se contentent de produire sur place et puis de réexporter sans que les populations locales en voient jamais euh, le bénéfice. Donc, je crois, moi, là, que nous avons un instrument, il y en a, a d'autres, certainement, mais que dans les discussions actuelles, les négociations actuelles qui sont en cours entre les Européens et les Africains pour renouveler les instruments de la coopération, hein, parce qu'il faut sortir des grandes idées générales hein, et de ces grands messes-là dans lesquelles on se redit des choses. Euh, bon, euh, c'est utile, bien sûr, parce que c'est des contacts, mais il faut arriver à avoir des propositions opérationnelles et pratiques. Et c'est là que je rejoins l'approche que vient de, de dire Nathalie. Euh, Concentrons-nous sur des sujets très concrets et particuliers. Nathalie nous a parlé très utilement. De la, de la santé euh, tout à l'heure, des problèmes que, là, moi je vous dis, l'emploi de jeunes et l'industrialisation avec cet instrument-là, peut-être d'autres aussi. Je vais arrêter là, parce que si cette étude vous intéresse, vous pourrez euh, la trouver sur le site de l'Institut de prospective méditerranéenne, dont nous vous avions parlé la dernière fois à Marrakech. Voilà, monsieur le président, je crois que j'ai fait six minutes. <rire> Merci beaucoup. Votre attention. Je remercie madame Elisabeth Guigou. Les choses rentrent dans l'ordre en direct.